Hey, salut les amis, c'est <rire> Dédé encore, euh, on, on se voit fréquemment en ce moment, ben c'est moi que, vous venez tout le temps par ici là, en ce moment, et c'est bizarre quoi, parce que c'est grand internet, hein. moi quand je pose un truc dans internet, ça résonne, hein. c'est tellement immense, bon enfin bon, et, et vous êtes bien dans, dans le big des là, et mais monsieur K il est toujours pas là, et aujourd'hui moi il faut que je fasse des trucs là, parce que c'est quand même l'heure que je ressorte les vaches, et je vais donc vous laisser avec Michel, parce que Michel, il va vous expliquer un autre jeu qu'on avait fait dans notre start-up des de 80s de Volnavet-le-Bas. Et c'est un autre jeu qui n'avait rien à voir avec celui que je vous ai fait voir il n'y a pas très longtemps. Là, si vous vous rappelez, c'est Space King. Là, on en a fait un autre, on a tout changé. Le, déjà, le nom, ça n'a plus rien à voir. Tu, tu, tu, tu vois le nom, tu fais Space Laser. Les gens, il n'y a pas de doute. On a changé les couleurs de la borne. Donc ça marchait bien, mais bon, Michel il va mieux. Vous en parler que moi. Moi, il faut que je, je sois en retard. A bientôt. Michel, à toi. je vais, je je vais, je je vais, je je vais, je je vais, je je vais, je je vais, je je je vais, je vais, je je vais, la gueule qu'il a. Voilà. C'est clair. clair bon alors bon. allez, bon, hein. Je allez, Là, je allez, Je suis allez, Et je vais allez, allez, allez, allez, mais ça, c'est Mais ça, c'est. Non, ça. Oh oui, <coughs> il y a des est arrivé, il est arrivé. C'est déjà arrivé, c'est ça. Ah non, oui. Oui, oui, oui, oui. non, non, oui, non, non, non, non, non, non, oui, les le <rire> Non, mais non, et le pas. facile Et non, c'est une dure. il me a de jamais. Jamais. Du il comprend des fois. Vraiment qu'il y a un accent. Voilà. Euh. Et fini. On a un rendez-vous, je vous On va un rendez on oh On On